Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va voir un, un cours de communication progressive de français. Et ce cours est destiné uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes. Faire les courses comme thème et acte de parole, c'est demander des articles. Demander des articles. On a cette situation, c'est la première à la boulangerie.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 Je vais prendre aussi une tarte pour ces personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte Nous avons des tartes aux poissons, aux fraises, au citrons. Euh, une belle tarte aux fraises. C'est très bien. Alors, toujours avec le thème faire les courses, je vous donne ici une euh, manière de dire. On dit je voudrais. Je vais prendre ou tout simplement un croissant s'il vous plaît. Alors si vous étiez à la boulangerie pâtisserie et vous euh, demandez des articles, vous dites euh, ces expressions. Je voudrais je vais prendre ou tout simplement un croissant s'il vous plaît comme exemple. Alors ici euh, par exemple, c'est une remarque un peu culturelle L'utilisation de madame, monsieur. L'utilisation de madame, monsieur est parfaitement normale et polie. Sous forme de question, monsieur, madame, c'est mon signifie vous désirez. Monsieur, madame, c'est mon signifie vous désirez. Alors ici, l'employé utilise madame. On regarde le début, madame. Ça veut dire, euh, que désirez-vous, madame Ou monsieur Que désirez-vous, monsieur Alors, côté grammaire et vocabulaire. On a le masculin, le féminin et le pluriel des nom. Le nom masculin, par exemple, un croissant, un bonbon, un gâteau au chocolat, une brioche au sucre. Un gâteau au chocolat, une brioche au sucre. Non nom féminin, on dit une tarte, une brioche. Une glace à la fraise, à la framboise le pluriel, on dit des fruits, des gâteaux Une tarte aux pommes Ou une tarte aux abricots D'accord euh, Côté vocabulaire, on a ici du pain Par exemple, une baguette, un pain complet Un pain de mie Un pain de mie, etc. Et des viennoiseries des viennoiseries comme un croissant, une brioche, un pain au chocolat, un chausson aux pommes, des gâteaux, comme un éclair au café, un millefeuille, un chou à la crème, des tartes, par exemple, euh, tartes au aux citron, fraises, pommes, abricots, des bonbons, du chocolat des glaces. Voilà, C'est vraiment très simple. C'est donc la première situation de communication, ici, c'est très fameux, ce cours de communication, parce que se trouve à la première, c'est demander des articles, c'est vraiment simple. Voilà. Alors, si vous aimez bien sûr cette vidéo, vous pouvez mettre des likes, des commentaires, n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau, d'accord et si vous avez bien sûr envie d'avoir le reste, il faut tout simplement cliquer sur la cloche pour avoir de nouveaux thèmes. C'était avec vous, monsieur Seldaler de la chaîne G-Communique TV. Merci de votre attention. À la prochaine.